Bonsoir. Et assez souvent, pour savoir le secret de bons légumes, on me pose la question si je parle aux légumes. <rire> je dis toujours oui, mais pas verbalement, parce que je crois que, contacter avec des légumes, on aura des bons résultats. Ce n'est pas le, la question de l'oculisme, ça, ça ne m'intéresse pas et je n'y crois pas. C'est plutôt biologique. Quand je reste à côté de mes légumes, j'aspire, je peux pomper des, des oxygènes qui viennent de fabriquer par mes légumes jusqu'au fond de mes poumons. Et quand je respire, je peux être distributeur de gaz carbonique ça, c'est un élément principal pour le phytosanitaire. Voilà. Et avant d'être au maraîcher, j'étais éleveur de bonsaï. Et qu'est-ce que c'est la beauté de Ce n'est pas la forme. Avant tout, c'est la santé d'un arbre. Si le bonsaï qui est bien formé, mais il est moitié fané, c'est pas beau. Mais s'il si n'est pas bien travaillé, mais, s'il si a la bonne santé, ils sont déjà assez beaux. Pour élever le bon sang, c'est tout à fait contre la nature. Parce qu'il si faut faire pousser dans un tout petit pot comme ça, c'est des années, des années. C'est pour un arbre, c'est une situation extrême dure. Alors, à cette condition-là, pour garder la bonne santé d'un arbre, il faut connaître la nature. Quand j'ai commencé de, de ma recherche, je ne connaissais rien du tout. C'est personne qui, qui me conseille, personne qui m'aide. J'étais assez âgé. En plus, je n'avais pas d'argent. Donc tout ce que je connaissais, c'est la philosophie et la technique de bonsaï. Avec ça que je cultive des, des légumes aujourd'hui. Moi, je cultive des légumes depuis 18 ans. Avant, j'étais donc, comme tu viens de dire, éleveur de bonsaïs. Et un jour, j'étais cambriolé des bonsaïs. J'ai perdu au moins centaines de bons spécimens. J'étais déprimé, j'étais dé... beaucoup déçu et tout. Et puis, je vendais des bonsaïs. Également, je louais des bonsaïs des restaurants japonais et des sociétés japonaises. Un jour, le chef cuisinier m'a demandé si tu as un peu d'espace chez toi, est-ce que tu peux cultiver des, des légumes japonais Oui, pourquoi pas, mais je ne pouvais pas lancer tout de suite parce que je ne connaissais rien du tout. Et un jour, j'ai demandé à ma copine, je pense, « Je vais cultiver un peu de légumes japonais. »« Qu'est-ce que tu penses ?» Elle a dit, « Vas-y, j'aimerais bien aussi goûter des légumes japonais que tu produis. » C'est un petit pouce au dos comme ça que j'ai commencé d'être maraîcher. Comme je cultive des légumes japonais, les clients étaient surtout des restaurants japonais. Donc je vends mes légumes. En ajoutant la valeur nostalgie du pays. Et maintenant, c'est du travail qu'avec des Français, avec des grands restaurants français, les chefs qui n'ont pas de nostalgie au Japon. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter plus Donc, je viens faire l'échange de culture, de cuisine japonaise et de cuisine française. Moi j'ai fait, au début, chaque fois que donc j'amène mes légumes et j'explique le, le caractère des légumes, j'utilisais beaucoup de mots japon. Chaque fois, japon, japon, japon. Les, les, les chefs étaient en marre à la fin comme ça, mais c'est pas grave. J'utilise japon, japon, japon. C'était le premier étape. Et actuellement je suis dans la douzième étape. J'annonce quasiment plus de mot « Japon. Mais à la place, les chefs, vis-à-vis -vis des journalistes, ils utilisent beaucoup le mot Japon. J'attends la troisième étape. Ce sera la personne qui dit le mot Japon. Parce que c'est le preuve de, de culture hybridée, bien mêlée, ça devient naturel. Ça, c'est le but de, des choses de culture pour moi. Souvent, j'amène ma femme au restaurant. Si je vais dix fois au restaurant, c'est huit ou neuf sur dix, on y va au, rest au restaurant étoilé. C'est un luxe mais c'est manger de bonnes choses c'est une partie de, de mon travail. Et puis chaque fois que donc, je mange des plats bien présentés, bien pensés et tout les chefs qui pensent toujours le mariage entre les, les produits. Ils le sommes liés. Il, il pense le mariage entre les plats et le plats et du vin. Et pour moi, ce qui m'intéresse de trouver de quelle époque de mariage. Le premier de l'époque de mariage, quand on est jeune marié, je veux être comme toi et tu veux être comme moi. Donc c'est bien bien mélangé, bien chaud, et bien gay. Quelques années après, on marche, même chemin, mais tout à fait opposé. Mais ça, c'est très bien aussi, pour montrer des, des cosmologies dynamiques. Et le troisième, quand on est vieilli, on ne peut pas marcher vite comme, comme avant. Et puis on essaie d'adopter la, la vitesse de, de conjoint ça signifie d'avoir des, des souvenirs en commun. Donc quand je mange comme ça, ça c'est le premier étape. Ça, ça c'est le deuxième étape. Quand, on, quand je mange le plat de deuxième étape pour le mariage, et le sommelier qui me donne du van de première étape, ben ça c'est nul. À la fin. Je veux bien parler un peu de technique. Pour avoir des bons légumes, la technique, ça c'est important. Mais ça signifie très peu de choses. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde prend les photos avec des smartphones et de caméras. Comme ça, il y a milliers et milliers de photos qui sont autour de nous. Mais il y a la différence entre le photo de professionnel et l'amateur. Qu'est-ce que c'est de technique de, de prendre le photo Ça, c'est tout simple. Une seule chose, appuyer le bouton jusqu'au fond. Mais pourquoi on a les énormes différences entre les, les photos de amateurs et les photos de professionnels? Parce qu'on ne voit pas la même chose. Nous, on prend des photos de lumière. Et les professionnels, ils prennent des photos de d'ombre. Bien sûr, les professionnels qui cherchent des belles lumières, mais simplement pour avoir des belles ombres. Et l'ombre, c'est. On a mal à voir. Peut-être on ne peut pas voir. Donc, ce qui n'est pas. Pas visible, ils s'intéressent de plus, ils se concentrent de le plus. Des valeurs qui sont autour de nous, c'est invisible. Ce qui est important pour cultiver des légumes, moi je pense, je suis un homme, un être humain, donc je suis également une partie de la nature. On était quand j'ai soif, avant de voir de l'eau, je donne de, de l'eau aux légumes. Si je ne veux pas être embêté par quelqu'un, j'éloigne et puis j'observe de loin. Et ce qui est important, d'avoir des bons légumes ou bons cultivateurs, il y a deux choses. C'est savoir attendre. Et puis, deuxième, d'être à sa place. Et puis, ce que je, je garde toujours dans mon côté, c'est une bonne esthétique de cœur. Merci beaucoup.